Mais tu sais pourquoi on manque d'air Les alvéoles se compressent en fait et on n'arrive pas à... En fait, elles ne se regonflent plus donc on, a... on manque d'air en fait, comme il disait. Je vous avise à cette petite photo pour montrer un peu la, le poumon. Donc dans le poumon, euh, il y a ces tissus-là qui se gonflent. Quand on inspire, quand on fait rentrer l'air, ça se gonfle. Sortir de l'air, ça se dégonfle, C'est comme un ballon. Il se gonfle, il se gonfle, se dégroufle. Son rôle, évidemment, c'est de faire rentrer de l'air et participer à la respiration. La respiration, c'est ce dont les cellules ont besoin pour vivre, c'est l'oxygène qu'il y a dans l'air. Donc, quand nous respirons, nous faisons rentrer de l'air ambiant qui va bah, aller au niveau au périphérique, au niveau des poumons. L'oxygène va passer de cet air là vers le sang et l'air va récupérer du gaz carbonique qui est le résidu du travail des muscles des, des autres cellules et va le rejeter à travers l'air que nous allons rejeter dans l'environnement. Donc c'est ça un peu la respiration. Donc pour aller, pour que l'air puisse quitter l'extérieur, pour aller jusqu'au niveau de là où les échanges vont se faire il y a des tuyaux ça c'est ce qu'on appelle la trachée et après ça se divise vers la gauche puisqu'on a deux poumons ça se divise à droite et à gauche et on a, euh, ça s'appelle les bronches qui vont encore se diviser pour, pour, ça, pour ce qu'on appelle les bronchioles aller complètement en périphérie et au bout on a des alvéoles euh, qui sont des petites euh, boules, et c'est à ce niveau-là que euh, le transfert se fait de façon passive euh, au niveau des gaz. Donc l'asthme, c'est une maladie qui va intéresser cette tuyau-là. cette tuyau qui permet de transit, qui permet de, de faire passer l'air de, de l'extérieur, euh, enfin, de, faire, de favoriser cet échange. Bon. Alors, et qu'est-ce qui se passe de la tuyauterie théorie, les premiers connaissent mieux que nous. Hein? ils vont vous dire pourquoi ça siffle, ils vont vous expliquer tout de suite, bon, tout le monde sait que quand on est asthmatique ça siffle, ça siffle, ça siffle parce que euh, c'est comme, je sais pas si vous avez des trompettes, quand vous forcez, vous faites passer l'air dans un tuyau qui est petit, ça va siffler, c'est exactement comme ça comme ça ça se passe donc là on voit une bronche qui est normale qui a son carré normal elle ne peut pas passer. Passer. il n'y a pas de souci. mais chez une personne asthmatique il y a plusieurs phénomènes qui vont faire que euh, cette bronche là va complètement se rétrécir et va se fermer et quand ça se ferme les ne pourra plus passer du coup on a cette sensation de et quand on, va, quand on essaie de respirer, ça va siffler. Parce qu'elle va passer par des petites choses. Donc l'asthme, c'est une maladie des bronches. Ça ne touche pas les autres parties du poumon, le, le, ce qu'on appelle le parenchyme du poumon même. Ça ne touche pas. C'est les bronches. C'est l'inflammation de, de cette bronche qui va faire que. Ça va, euh, c'est fermé comme ça. Mais quelqu'un qui fait de l'allergie. De l'allergie, des maladies différentes. La personne qui fait de l'allergie, est-ce que cette personne peut devenir la base Oui, quelqu'un qui peut faire de l'allergie. L'allergie à la poussière ou café, ou. Donc je profite pour aller là. Parce que euh, l'asthme, c'est une maladie qui a, je viens de vous dire, le poumon est très exposé à l'environnement. Donc, les aussi. Donc, oui, quelqu'un qui fait de l'allergie peut être asthmatique. Alors, l'asthme, dans la, dans la naissance de l'asthme, on a deux types. Il y a cet asthme qu'on va appeler allergique, ce que on appelle encore extrinsèque. L'environnement, mais on a aussi un autre type d'asthme qui va subvenir chez les personnes qui sont allergiques. Voilà. Donc il y a deux types d'asthme on peut être asthmatique et non-allergique, comme on peut être allergique et pas asthmatique. Et, euh, et donc il faut faire des tests pour, pour savoir la différence. Ça, pas pour vous, mais de toutes les façons, quand vous êtes asthmatique, quand vous consultez un médecin, généralement, on fait le bilan et on vous dira que votre asthme est allergique. On vous dira voilà des choses auxquelles vous êtes allergique et qu'il faudra peut-être éviter. Donc, madame on va vous expliquer quand vous allez aller sur son stand si vous êtes allergique, par exemple aux acariens, comment se protéger des acariens, les ressentis acariens, les nettoyages. Voilà donc. Euh, un des trucs qu'on fait dans le bilan de l'asthme, c'est les tests cutanés, qui permettent de détecter les, les, les à quoi on est allergique. D'une façon générale, ce qu'on sait, c'est que les asthmatiques allergiques, le asthme commence très tôt. C'est-à-dire, dans l'enfance. En tout cas, dans la première des cas de vie, Alors que ceux qui ne sont pas allergiques, ça se vient généralement autour de entre 20, 30, 40 ans. Donc ça on, ça, on le sait et ça nous oriente déjà avant de faire les examens. Une question, les, les cas justement de, de crise asthmatique d'origine allergique, ça peut ça peut disparaître avec le temps Alors, ce qu'on sait, c'est que euh, chez les enfants, habituellement, dans, la, dans les premières années de vie, on fait beaucoup, beaucoup de crises, mais autour de 7 ans, et généralement ça disparaît, ça disparaît parce que euh, dans l'enfance il faut beaucoup d'allergies alimentaires qui jouent là-dessus mais quand ils commencent pas à s'autonomiser, quand ils connaissent un peu à quoi ils sont allergiques, ça change mais le constat aussi c'est que à l'adolescence ou au bout de 20 ans ça réapparaît Ce qu'il faut savoir c'est qu'une personne allergique, enfin une personne asthmatique, même si tout va bien un jour ou l'autre il peut le faire donc nous on évite de parler de guérir parce que même à 50 60 60 50 60 ans il peut reprendre sa maladie donc, voilà. donc le, le c'est donc un peu ça qui est sur le, le, le tableau l'environnement donc Salut, monsieur.